Soir, Je suis avocat à Lyon, je suis également chargé de télé ici à l'université catholique de Lyon, droit administratif. Mon rôle auprès des étudiants ici c'est de les accompagner, les accompagner en le cadre d'un projet de procès fictif, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, les étudiants vont concourir les uns, et les autres dans différents rôles, notamment celui d'avocat. Ici, l'avantage, c'est que dès la deuxième, troisième année de droit, eh bien, il y a cette possibilité de se mettre en situation dans un cas concret et de pouvoir euh, bah, considérer que euh, les enseignements théoriques qu'ils ont été reçus eh bien, peuvent trouver une application pratique, concrète, euh, sur laquelle on peut être amené à laisser mûrir sa réflexion de pouvoir euh, bah, l'enrichir par rapport à ce qui va être répondu en face, de pouvoir adopter une stratégie et euh, de vraiment s'immerger un certain temps dans, dans une problématique qui va évoluer euh, et donc qui change du, du rendu traditionnel qu'on peut avoir. Et, et ça, c'est intéressant aussi. Et puis, c'est ce qui correspond à, à la pratique. Ça m'est arrivé, je crois, l'année dernière, de leur montrer. Euh, voilà, je leur avais apporté un dossier que je traitais, de, la, bah, de montrer comment ils se présentaient c'est-à-dire eh qu'il y avait le, les écritures pour le requérant, les écritures pour la défense et de montrer l'architecture la, pour voir comment ça, ça, se, ça se présentait. Ensuite, moi je ne leur, leur tiens pas le silo, ils sont libres de... Euh, je pense aussi d'ailleurs que je n'ai pas à le faire parce que ce n'est pas moi qui fais le travail. Je suis vraiment là en, en appui. Mais oui, je vais les aider ou euh, reprendre certains points quand euh, parfois bah, une argumentation manque un petit peu de structure, que la partie juridique n'est pas forcément développée ou que la partie... Euh, en, euh, relatif au droit et la partie aux faits sont beaucoup trop imbriqués alors qu'elles devraient être dissociées. Voilà, c'est sur ce genre de choses que, que je vais intervenir, mais euh, je les laisse euh, évidemment libres. Donc il y a un rapport, je vais dire, de confiance qui, euh, qui peut s'instaurer. Ensuite, sur euh, l'intensité de mon travail, je n'ai rien de prédéfini euh, jusqu'à présent, je le vois au fur et à mesure de l'avancement, euh, je discute avec eux, moi ce que j'essaye c'est de les laisser libres, de bien s'imprégner du sujet, de bien le comprendre, et puis éventuellement de les orienter euh, par la suite, d'avancer des idées. On pourrait partir sur tel ou tel point, mais euh, sans trop m'avancer, et ensuite le, leur laisser le, le champ libre pour euh, pour pouvoir approfondir, faire la recherche euh, jurisprudentielle euh, nécessaire, bâtir leur argumentation. Euh, voilà. Moi, je pense à intervenir en appui. Et le plus que je peux apporter en tant qu'avocat, c'est euh, eh bien, en droit, on doit restituer un, un travail juridique. Et ici, en plus, dans le cadre d'un procès, il y a toute une réflexion sur les stratégies à adopter, les stratégies contentieuses, euh, des manières de, de procéder. C'est, euh, par exemple envisager tel type d'argument à un moment donné, se réserver la possibilité d'en avancer d'autres pour plus tard, essayer de moduler son travail en fonction de toute la, la durée. Euh, voilà, c'est peut-être sur ce peut plus que, que je vais intervenir. L'avantage que je peux en retirer, c'est que c'est un, un format qui va changer par rapport à ce que je peux faire traditionnellement avec des étudiants. Les étudiants ils rendent leurs travaux dans des formats prédéterminés qui sont la dissertation, le commentaire d'arrêt, le cas pratique. Ici, on est sur un travail qui est un petit peu plus long, euh, qui est un travail dans lequel les étudiants doivent rédiger des, des requêtes, des mémoires, euh, sur des sujets juridiques précis, ce sont des travaux euh, qui ressemblent à, à ce que nous faisons euh, au quotidien et donc qui se rapprochent de la, la réalité professionnelle, euh, l'intérêt c'est que je peux faire moi ce, ce lien là, euh, de, les étudiants et le monde professionnel. Moi, je me remets à leur situation quand j'avais leur âge. Je me dis, ben, c'est peut-être le genre de choses auxquelles j'aurais bien aimé participer. Ouais.